Bonjour, Bonjour Fabien Roussel, Bonjour. merci d'être notre invité ce matin. Nous avons naturellement parlé de cette actualité euh, sociale, mais d'abord quand même un mot sur Maradona. Euh, Maradona, c'était euh, le gamin des quartiers de Buenos Aires. C'est ça que vous avez salué sur euh, vos réseaux sociaux Oui, euh, bon, je suis de cette génération-là, j'avais 20 ans quand euh, il était au top. Mmh. Euh, il s'est toujours souvenu d'où il venait. Il, a, il est né dans une maison sans eau, sans électricité, sans chauffage. Et euh, il s'est toujours souvenu de ça, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il a toujours été, en plus d'être un dieu du football, aux côtés des peuples euh, qui souffraient, euh, notamment les peuples d'Amérique latine, qui souffraient de la politique américaine. Et qui lui rendent aujourd'hui, en se mobilisant, comme on l'a vu sur, sur les images du journal de 7h30, il était devenu l'un des confidents, de Fidel Castro. Il avait euh, le portrait de Fidel Castro tatoué sur le mollet. Ouais, tout à fait. Et un soutien le che, du communiste. Et le Che Guevara euh, ouais, sur, ouais. sur l'épaule. Mais parce qu'il a été euh, en défense du peuple cubain qui, euh, subissait un, qui subisse toujours un blocus insupportable des États-Unis. Il a été en défense du peuple vénézuélien. Il était il y a 2-3 euh, ans avec Evo Morales en Bolivie contre le coup d'État euh, organisé contre le, le peuple bolivien et les Indiens. Mais il a même été en, en soutien et en défense du peuple palestinien quand il y a eu d'horribles bombardements du gouvernement israélien. Il était vraiment du côté euh, des peuples et, et il est resté celui-là. On oublie euh, les affres tout, de sa vie personnelle. Mais quelque part, ouais. mais euh, euh, c'était un homme bon et juste. C'est dit. Euh, Est-ce que vous voyez des injustices dans les annonces euh, du plan de déconfinement, il ne faut pas dire le mot, des allègements, des restrictions annoncées par le président On a l'impression qu'il y a ceux qui reprennent et puis les autres Plusieurs millions de nos concitoyens aujourd'hui tombent dans la pauvreté, dans le chômage. C'est une lame de fond qui monte. Des associations alertent depuis des mois, les parlementaires, dont les communistes, le font aussi. Et c'est ça qui m'alerte et qui m'inquiète, et dont le président de la République a peu parlé. Et si on n'en tient pas compte... C'est une catastrophe humanitaire dans notre pays aussi riche. – Mais il en a peut-être peu parlé, mais il met les moyens sur la table, non Le quoi qu'il en coûte, ce n'est pas qu'une formule à dire chef de l'État. – Non mais vous, vous rigolez, vous êtes sérieuse. Ouais. Il y a aujourd'hui des étudiants euh, qui n'ont plus rien, plus de job, qui vont chercher des colliers alimentaires, des ouvriers, des salariés en chômage partiel qui perdent 16% de pouvoir d'achat dans la difficulté, des commerçants qui ont perdu toutes toute leurs économies. On pour on la aide première fois, ils vont chercher des colis alimentaires. Essa... C'est une catastrophe <rire> comme jamais notre pays en a connu. Or, ce président de la République et ce gouvernement fait un choix, c'est de ne pas aller solliciter les premiers de cordée ces chouchous ah. à lui, à qui nous nous demandons Un de, de, oui, de participer à la solidarité nationale et de faire en sorte que cette pauvreté ne frappe pas nos concitoyens qui ne sont pas responsables combien de cette quel, quel crise sanitaire. d'impôt et combien Mais tout simplement, si aujourd'hui nous allions taxer les GAFA qui sont en train de se remplir les poches grâce à à cette épidémie. Si nous allions solliciter les 500 fortunes les plus riches de notre pays qui n'ont pas perdu un centime et qui ne payent plus d'ISF, d'impôt de solidarité, sur la fortune. Si au moins on disait aux entreprises qui distribuent des dividendes, ne distribuez pas de dividendes et continuez, maintenez vos salaires, vos emplois dans notre pays au lieu de délocaliser. Or c'est mmh. ce qui se passe en ce moment. Il y a une... Euh, une, une série de délocalisations de la part d'entreprises mmh. qui distribuent des dividendes et qui ferment leurs usines en France, j'espère que nous en parlerons, On va en qui parler. provoquent justement cette vague de chômage et On de pauvreté. On va en parler bah, -en maintenant, Fabien Roussel, si vous le voulez bien. Euh, Danone, euh, Valorec, euh, Renault, Flin, euh, Total, euh, les grands groupes disent-ils, ne sont pas épargnés par les conséquences euh, de la crise du Covid et euh, annoncent des suppressions de postes. Ouais, enfin, et IBM, hein, euh, annoncé ouais. hier, vous n'allez pas me dire que IBM souffre du virus quand même. Euh, Renault Flin, euh, c'était euh, décidé par Carlos Ghosn, c'est mis en œuvre par Luca Diméo. ce sont les mêmes, la même logique. Ça, ça a été imaginé sous Macron, euh, ministre de l'Économie et des Finances, et mis en œuvre sous Macron, président de la République. Ils sont en train de transférer la production de véhicules populaires... Oui en Chine, en Turquie, au lieu de les rapatrier en France et de les produire Il à plein, Ils profitent de la crise du Covid 3000... Ils profitent de cet argument Oui, le Covid oui. est devenu le partenaire officiel du MEDEF, de ces grandes entreprises, parce qu'ils profitent de ce climat généralisé pour délocaliser les productions au lieu de produire en France. Ils le font avec la bénédiction du président de la République depuis cinq ans. Il n'y a pas besoin de jouer au cluedo pour savoir qui est le responsable de ces crimes industriels, parce qu'il y en a un qui était toujours là dans la pièce, Ma Macron, secrétaire général adjoint de l'Elysée. Macron, ministre de l'économie et des finances sous Hollande. Macron, président de la République aujourd'hui. Il est à chaque fois au départ de l'action à êtes, Valourec. À, à, vous à êtes Renault, en train de dire, Fabien, c'est important. Électrique. Juste un instant, il que que quelque chose. Il était au départ avec, et, et qui se traduisent aujourd'hui par des dizaines de milliers d'emplois de supprimés. Couper. Allez-y, je ne voilà. parle plus. Juste, non, si, mais euh, c'est chacun son non, non, tour, c'est un peu le principe de l'interview. Excusez-moi, de excusez suite. Euh, non, c'est important ce que vous dites. Mais vous dites que c'est le président de la République qui est en train d'organiser... Le départ de l'industrie française, c'est pas rien ce que vous dites. Oui, c'est extrêmement grave, mais je veux le dire avec force parce que je rencontre tous ces salariés, j'ai fait 35 entreprises dans l'espace de trois mois, ils me racontent, ils sont en colère. C'est ça la cocotte qui boue en ce moment dans le pays. Je pense à ces hommes et ces femmes qui ont un savoir-faire de la richesse et qui voient les brevets partir à l'étranger. La recherche et le développement qui, qui sont aussi délocalisés, comme Nokia. Mais Nokia, Macron, était, il avait signé une promesse d'embauche quand il était ministre de l'Économie et des finances. Il a fait pareil en vendant Alstom Energy à General Electric. Ça se traduit aujourd'hui par des délocalisations, par des fermetures d'usines. Imaginez la colère de ces hommes et de ces femmes. Est-ce que vous imaginez aussi la colère de ces hommes et de ces femmes qui euh, ont un restaurant, qui ont euh, un bar et qui vont devoir rester fermés euh, jusqu'au 20 janvier Est-ce que cette colère-là, euh, elle ressemble à la colère dont vous nous parlez, de ces délocalisations Est-ce que vous fait. la prenez en compte Et qu'est-ce que vous fait. leur dites Tout à fait, parce qu'il y a parmi eux, je pense, je pense aux, aux commerçants, aux artisans, aux petites entreprises, oui. euh, patrons de bar, de café, euh, qui ont euh, mis toutes leurs économies, parfois lors de la première vague, tout est parti, la trésorerie, les économies, qu'ils avaient accumulé, tout est parti et là, ils se retrouvent une nouvelle fois pris à la gorge. Le plan mis en place par le gouvernement ne euh, compense pas 100% des pertes de recettes. Alors, nous allons voir ce que va produire cette promesse de 20% oui, de chiffre, chiffre d'affaires sur 2019. Oui. En tout cas, euh, je regrette qu'il y ait autant de casse parmi ces PME. On aurait je, pu les éviter. Oui, parce que... J'en je, parle pas plus, sinon vous allez <rire> dire que je suis trop bavard et que je vous laisse passer par exemple. Mais c'est l'enthousiasme qui vous non, conduit suis, à cela. Non, je suis en train. Et la euh, colère ce qui aussi. qui se passe dans sûr. notre pays Alors, est extrêmement grave. Sincèrement, euh, on ne je... mesure pas assez la pauvreté. Euh, la misère euh, des commerçants, jusqu'aux étudiants, euh, des ouvriers, ceux qui subissent ouais. la crise, c'est eux qui la payent, qui n'ont pas de Ce la que payer. vous nous dites ce matin, c'est que le pire est à venir et que la, la oui. vague, l'autre vague, oui. vous la redoutez, la vague de la pauvreté oui. et la, de la colère oui. sociale. Et sous couvert des beaux mots du président de la République avec oui. euh, ses allocutions, ça devient insupportable pour tout cela parce qu'il n'est plus crédible. Ah bon non, il est plus crédible et il est même responsable de ce qui est en train de se passer. C'est ça que je veux dire. Parce que ces fermetures d'entreprises, il les organise, il donne sa bénédiction. J'ai ici du... les courriers du ministre de l'économie qui me disent ben bah oui, mais c'est la compétitivité, il bon. faut qu'il fasse des marges. Ce il vous plus reste une acceptable. chose à faire, Fabien Roussel. Oui. Vous vous présentez à la présidentielle. Écoutez, aujourd'hui, la priorité, vous, vous le voyez, la priorité pour moi, c'est de me battre contre. Ouais. La pauvreté, les délocalisations, ce qui est en train de se passer. Vous avez désigné Mais votre adversaire. Permettez-moi, oui, aussi en même temps, d'avoir l'audace d'espérer que ça change dans ce pays. Qu'on sorte de ce système qui privilégie les marges, la rentabilité et qui épuise Je... les hommes et la planète. Donc oui, permettez-moi d'oser, d'espérer oui. qu'on sorte de ce système, qu'on vire cette majorité du Parlement, Pour de l'Élysée. ça, il faut y aller, Fabien Roussel. Eh et bien, et bah oui. on y pense et Vous on y travaille. pensez on y travaille tous ensemble, collectivement, on comment on fait, fait aujourd'hui pour mettre en place un autre système économique qui va reconstruire notre pays, protéger les Français, leur donner un vrai travail et un vrai salaire, relocaliser l'industrie, développer nos services Vous publics. avez un projet Vous Écoutez, avez un adversaire il y a l'adversaire, il y a le projet, le ouais. Parti communiste français a un projet et nous y travaillons et nous déciderons. Nous. Non, mais parce que vous avez utilisé, pardon, une formule un peu bizarre. Vous avez dit dans l'interview dans l'Humanité la, après l'annonce de candidature de, de Jean-Luc Mélenchon, vous avez dit, euh, un candidat communiste en 2022, ce ne serait pas une surprise. Quelle drôle de formule. Ce, ce ne serait pas une surprise parce que je, je préviens que les communistes sont en train d'engager un, une démarche, une réflexion, pour savoir quelle est la meilleure manière pour porter leurs revendications, notre projet de société dans ce pays. Est-ce que c'est en soutenant un candidat Eric ou est-ce que c'est en présidant ou est-ce que c'est en présentant notre propre projet Nous <rire> prendrons la décision ensemble parce que nous sommes un parti démocratique. C'est peut-être pour dit. ça qu'on a 100 ans. C'est dit. Merci <rire> d'avoir été notre invité ce matin. C'est à vous, Laurent. Merci à tous les deux. Euh, bonne journée, bien sûr. Vous pouvez rester.